Quand on achète de l'or, on pense d'abord à la question de la conservation de la valeur. C'est la motivation fondamentale. Dans la vidéo d'il y a une quinzaine de jours, je pointais l'importance d'une autre question qui est celle de la disponibilité de l'or que l'on a acquis. En effet, à quoi sert d'avoir une sécurisation par, par l'or, ou ce qu'on croit être une sécurisation, si cet or n'est pas disponible facilement et rapidement quand on en a besoin Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je partage avec vous trois solutions qui nous permettent de résoudre le problème essentiel de la disponibilité de l'or. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord, soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur le thème de l'or et de la sécurisation par l'or, et sur d'autres domaines de sécurisation du patrimoine, et de manière plus générale sur les sujets de l'économie, de la finance et du patrimoine, eh c'est simple. Vous avez l'icône vert et bleu en bas à droite de la vidéo. Vous passez le pointeur dessus pour faire apparaître la cloche et vous vous abonnez. Alors pourquoi je parle de trois solutions eh C'est parce que les solutions qui sont à notre disposition pour rendre notre or disponible dépendent de notre situation actuelle en matière de détention d'or. Donc la problématique est celle de personnes qui, à l'heure actuelle, ont investi dans l'or, mais qui l'ont fait dans des conditions qui ne rendent pas cet or aisément disponible en cas de nécessité. Donc c'est le sujet dont j'ai traité dans la vidéo précédente qui s'appelait « Votre or ne vous servira à rien », titre un peu provocateur, qui malheureusement, pour une très forte proportion de personnes qui ont investi dans l'or pour se sécuriser, est parfaitement vrai. Alors la première solution quand on est dans ce, dans ce cas-là, eh bien, ça va être tout simplement de vendre l'or que l'on détient dans des conditions imparfaites, c'est-à-dire dans des conditions qui, sont, qui le rendent difficilement disponible, en tout cas disponible dans des délais qui sont insuffisants et avec des complications ou une lourdeur au niveau de ce qu'il convient de faire alors on va me dire oui mais si on veut vendre cet or aujourd'hui on va s'exposer aux mêmes complications à la même lourdeur que celles que l'on rencontrerait dans quelques temps s'il advenait qu'à ce moment là on a besoin de vendre notre or tout à fait sauf que si on fait ça aujourd'hui le fait que ça soit un peu compliqué, plus ou moins compliqué et relativement lourd n'est pas un problème puisqu'on n'est pas pris par des conditions de, de pression de notre environnement. Donc en clair, il vaut mieux faire à froid ce qui est nécessaire que de devoir le faire à chaud avec le, le stress et des, des conditions d'environnement qui seront certainement plus difficiles. Alors vendre notre or aujourd'hui peu disponible pour qu'il devienne disponible, eh bien ça veut dire tout simplement qu'avec le produit de la vente, on va réinvestir, ben, mettons, les mêmes montants qu'on a aujourd'hui placés en or, mais dans le cadre d'un contexte, d'une organisation qui permet une liquidité très rapide et très... Euh, je sais qu'une forte proportion de ceux qui regardent cette vidéo euh, vont dire de, de quoi s'agit-il, comment ça Il est possible euh, d'avoir de l'or qui soit aisément... Euh, qui soit tout de suite disponible euh, et cela simplement. Euh, alors qu'est-ce que c'est que ces organisations ben ces, ces, organi Donc ces organisations ce sont des systèmes intégrés qui vous permettent d'acheter de l'or simplement, de le revendre simplement et avec des délais entre l'achat et la vente qui sont extrêmement courts, qui sont au pire de quelques heures. Quel est le principe de, de, quel est le principe, donc, de ce système Eh bien, euh, l'idée fondamentale est qu'il n'y a pas de manipulation d'or. C'est-à-dire que l'or que vous achetez, c'est bien votre or, euh, mais vous n'en prenez pas livraison. Il reste dans les coffres de sociétés de gardiennage de valeur qui, dans le cas de certaines de ces organisations, sont d'ailleurs les, euh, les coffres du circuit professionnel. Et ce qui caractérise donc les L'or dont vous êtes propriétaire, c'est que lorsque vous l'achetez, il est dans un coffre, quelque part, dans un pays où euh, la, la détention d'or est quelque chose de, euh, de, de compétitif. Euh, bon, c'est la Suisse, c'est Hong Kong, c'est les États-Unis, c'est d'autres pays. Et donc lorsque vous achetez cet or, ben, vous avez effectivement un titre de propriété, donc euh, vous êtes propriétaire d'un or qui est tout à fait, identi tout à fait identifié euh, et lorsque vous avez besoin de revendre cet or, c'est-à-dire lorsque vous avez besoin du pouvoir d'achat qui est contenu dans cet or et eh bien la revente ne va pas passer par la sortie des, de, de l'or qui est dans les coffres mais elle va se faire tout simplement sous la forme d'un changement d'enregistrement du propriétaire. Donc aujourd'hui euh, François Dupont a acheté pour l'équivalent de, mettons, 15 000 euros d'or euh, dans telle ou telle des sociétés qui, qui pratiquent cette, cette, euh, ce, type, ce type de service. Euh, l'or est dans un coffre qu'il peut avoir choisi, par exemple un coffre à, un coffre à Genève. Et, euh, et puis, ben, dans six mois, tout va très mal. François Dupont a besoin impérativement, non pas de son or, parce que qu'est-ce qu'on fait avec de l'or euh, dans, dans, la, dans, la, dans la réalité, on ne fait rien avec de l'or. Par contre, François Dupont a besoin d'une somme d'argent significative pour laquelle il n'a plus d'autre solution, ou en tout cas la solution euh, la, la, la moins défavorable par rapport à la globalité de son patrimoine. La, cette solution va être de rendre liquide une partie de la valeur de son or. bien à ce moment-là, François Dupont va passer un ordre pour vendre à hauteur de 15 000 euros euh, sur son stock, enfin de 15 000 euros on va dire que euh, bon, 15 000 euros, il peut effectivement vendre 15 000 euros, c'est-à-dire la totalité de son stock mais s'il a besoin non pas de 15 000 euros mais mettons de 6 000 euros, il peut vendre à hauteur de 6 000 euros sur l'or qu'il détient, il va donner un ordre en ce sens et au pire, quelques heures après, c'est fait et ensuite c'est le temps pour disposer cet argent sur le compte en banque qu'il a attaché à ce système de de possession de l'or, il faut juste le temps que le virement soit fait de la société où il a ouvert entre ouvert son compte or sur le compte en banque, son compte en banque ou un de ses comptes en banque qu'il a lié à cette, à cette société quand il a investi dans l'or. Alors question, objection possible que l'on peut se faire quand on découvre l'existence de cette solution, c'est euh, oui mais est-ce que ça coûte cher Autant me dit, est-ce que l'or dont je suis propriétaire et qui sera détenu dans ce type de système, pour faire fonctionner le système, pour garder mon or, est-ce qu'on va me prendre cher Donc, est-ce que ça va me coûter plus cher que si, par exemple, actuellement, je détiens mon or dans un coffre en banque ou dans un coffre du système bancaire, dans le cas d'un système différent de celui-ci ben, La réponse est non, c'est que même ça coûte sensiblement moins cher. C'est facile à comprendre, puisque vous avez compris que le, le principe de ce système c'est qu'il n'y a pas de manipulation d'or. Ben, S'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de raison qu'il y ait des, euh, des frais importants attachés au service de gardiennage de l'or. Parce que qui dit gardiennage dans les conditions les plus connues, ça veut dire quand même un certain nombre de manipulations hein, pour amener euh, l'or que vous avez acheté dans les coffres de la société, ensuite pour les sortir... Quand, quand vous voulez vendre, donc là, on, est, on échappe, on, est, on échappe à tout ça. Voyons maintenant la, la deuxième solution. Alors la deuxième solution, elle va euh, se servir du même type d'organisation, c'est-à-dire que la deuxième so solution, ça va aussi consister finalement à ce que l'or qui aujourd'hui est détenu de manière, on va dire illiquide, par les systèmes classiques, ou même s'il est conservé à la maison, puis conservé à la maison pour le rendre liquide qu'on fait la vidéo que j'avais faite il y, a, il, y a, il y a une quinzaine, ça passe quand même par un certain nombre de manipulations, de, manipulation, de négociations euh, avec euh, des, des, des, mar des marchands d'or. Euh, il, il faut préciser qu'un avantage supplémentaire de la solution, la première solution que je viens de présenter, c'est qu'il n'y a rien à négocier avec qui que ce soit, puisque l'or qu'on a acheté, euh, euh, à aucun moment, a été physiquement en notre possession. Donc, personne ne peut prétendre que l'État de, de l'or au moment où on va vouloir le vendre est différent de ce qu'il était quand on l'a acheté euh, par conséquent euh, on a là aussi c'est un élément de la facilité d'ailleurs de, de la transaction euh, et c'est aussi un élément de la sécurité du prix en général ce type dans ce type d'organisation le prix de l'or c'est le prix spot donc l'autre solu solution possible euh, ça, ça va être ça c'est au choix de, de chacun euh, ça va être non pas de vendre l'or que l'on détient euh, dans des conditions lithiques qui sont celles de, de conditions de, condition de, de départ euh, pour ensuite se porter sur, euh, sur un de ces systèmes performants, donc ça va être tout simplement de faire transporter cet or dans les coffres d'un de ces systèmes performants. Euh, donc là, ben là, on aura un coût qui est, qui est le coût de transport, par contre on n'aura pas le coût de la, de la revente, euh, même si dans le système performant que je viens de vous présenter, le coût de la revente comme celui de l'achat est très faible. Mais bon, euh, ça, après ça dépend des quantités d'or qui sont en jeu, il peut s'avérer plus intéressant de, de procéder comme ça, euh, ou tout simplement euh, la mise en œuvre de la deuxième solution peut permettre de, se, de faire détenir notre or finalement dans une société différente. Euh, que celles qui pratiquent la première solution. Là aussi, c'est une question de choix. Inutile de dire que dans les deux cas, les sociétés sont des sociétés qui sont contrôlées, qui sont euh, de tout premier plan, à la fois du point de vue de la réputation et du point de vue des moyens mis en jeu. On est soit dans les circuits professionnels, soit dans des circuits qui recoupent à un moment donné le circuit professionnel. Donc ça fait deux solutions. Je vous ai parlé de trois solutions. La troisième est un petit peu plus, un petit peu plus loin de, du principe de détention physique de l'or puisqu'il s'agit de recourir à ce qu'on appelle l'or papier. Alors ne poussez pas de cri, ne poussez pas de cri. je sais que l'or papier, parce qu'on en dit beaucoup de mal, notamment sur, euh, sur internet, euh, l'or papier est tout de suite considéré par ceux qui en ont entendu parler euh, comme une sorte d'arnaque puisqu'en général quand on entend parler de l'or papier, c'est pour nous expliquer les dangers de leur papier. Alors c'est vrai que leur, pa leur papier a des dangers. Maintenant il faut préciser qu'il existe plusieurs types de produits dans leur papier et que les dangers dont on vous parle euh, avec gourmandise euh, sur, euh, sur internet, sou souvent d'ailleurs ceux qui mettent en avant ces dangers sont des, sont des entités qui elles-mêmes vendent de leur physique et donc on, on comprend euh, qu'elles cherchent à, à saper. À, à casser un peu les, euh, les, la, la, la concurrence euh, qui est celle de l'or papier. L'or Le, papier euh, qui est dangereux, c'est l'or qui, enfin c'est la forme d'or papier euh, qui est simplement celle de contrat. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous, vous n'êtes pas directement ou indirectement, vous n'êtes pas indirectement propriétaire, propriétaire d'or, mais euh, vous avez un contrat avec une entité eh bien, qui ça dépend des types de contrats, je n'entre pas dans ce détail-là, mais qui euh, s'engage à euh, vous, euh, enfin à, à valoriser ce contrat euh, d'une manière qui suit la valeur de l'or. Donc, si vous achetez euh, votre contrat, n'importe quoi quand l'or est à l'indice 100, euh, si quand euh, euh, l'or passe à l'indice 130, vous décidez de vendre euh, le contrat, eh bien votre contrat aura, aura, aura pris 30%. Donc, c'est très bien. C'est très bien. En plus là c'est d'une souplesse parfaite puisque ce sont des produits euh, qui passent en bourse euh, donc vous pouvez acheter et vendre 100 fois par jour si vous voulez euh, avec des coûts qui sont évidemment bah, nuls euh, le simple coût c'est le coût de gestion du contrat qui euh, par nature est faible donc c'est très sympa sauf que la limite de ce genre de, de, de détention d'or c'est que en situation extrême que personne ne me je, je n'ai jamais vu et qui est toujours celle qui est, qui est proposée euh, pour faire peur euh, par, euh, par rapport à ces contrats et qui d'ailleurs est, est justifié de présenter cette, euh, cette hypothèse, c'est celle où tout s'effondre, où il y a un très large effondrement économique, financier monétaire, et où finalement euh, les, les individus euh, il ne leur suffira plus, ne, se sont plus, ne se, seront plus rassurés euh, à l'idée de posséder quelque part de l'or, mais voudront, mais, mais voudront avoir cet or avec eux, d'autrement dit, ils demanderont aux entités qui gèrent les contrats de l'or. Leur... Et à ce moment-là, comme ces contrats sont vendus très largement, en quantité très largement supérieure aux quantités d'or qui en sont euh, la contrepartie, eh bien, évidemment, il y a une impossibilité technique à livrer tout le monde, et le prix des contrats s'effondrerait. Donc ça, c'est le côté obscur de l'or papier. Mais il y a aussi une forme d'or papier qui, elle, est vraiment garantie par de l'or et à ce moment là on a un, un produit qui est une, une excellente solution pour détenir acheter et revendre de l'or puisque cela c'est un produit qui est un produit boursier donc ça passe par la bourse autrement dit c'est la, la manière la plus simple de faire des transactions et également en l'occurrence sur ce produit les frais sont extrêmement faibles donc cette solution mérite d'être étudiée alors parmi le, le premier principe, donc qui est celui d'une organisation qui permet de détenir de l'or physique euh, et qui gère de A à Z, on me dit euh, achat, stockage, revente, euh, sans qu'on intervienne, et euh, ce qui est donc euh, générateur d'une très grande facilité et d'une très grande rapidité, ou celle que je viens de vous présenter, que faut-il choisir ben, J'aurais les deux, les deux, mots en général, en vertu du principe de diversification des risques, puisque. Quelle que soit la haute sûreté ou la très haute sûreté de ces systèmes-là, euh, vous savez, dans l'aviation, par exemple, les circuits électriques sont doublés, triplés, quadruplés, euh, parce que c'est essentiel pour la sécurité de l'avion et des passagers. Ben là, c'est pareil. Même si on est sur des systèmes qui sont extrêmement sûrs, euh, éprouvés, euh, sécurisés de tous les moyens possibles, c'est encore plus sûr si on a un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Donc ça, ce sont, ce sont les principes. Et évidemment, euh, la compréhension des principes, c'est le premier pas qui, qui mène ensuite à la réalisation, à la réalisation des solutions et, à la, et au règlement des problèmes. La nouvelle version de ma formation sur l'or présente le détail pratique et le fonctionnement pratique de ces solutions. Pour accéder à la présentation de la formation, ça passe par la description qui est sous la vidéo. Pour ça, il faut cliquer... Sur le plus PLES majuscule qui est 5 ou 6 cm sous, sous la vidéo, et le menu déroulant apparaît avec en premier ou en deuxième lien euh, celui qui mène vers la présentation de cette nouvelle formation sur l'or. Alors évidemment, c'est un contenu payant puisque que c'est une formation, mais même si vous, si vous ne l'achetez pas, je vous conseille vivement d'en regarder le plan et la composition des modules euh, parce que cela euh, vous permet de comprendre de A à Z comment on construit une démarche cohérente pour investir dans l'or et quels sont les types de problématiques auxquelles il faut faire attention et les problèmes que l'on va rencontrer et auxquels il faut se préparer à l'avance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'or. Donc la vidéo est terminée, si elle vous a plu, et eh bien surtout, n'oubliez pas de lever le pouce bleu, je, je sais que tout le monde dit ça, mais c'est essentiel et c'est vrai sur Youtube. Bien sûr, commentez, je sais que ce sujet est un sujet un peu sensible, euh, puisque manifestement, la, la, la question de l'or est relativement passionnelle, euh, et qu'il y a encore beaucoup de personnes, y compris par ceux qui pratiquent la détention de l'or, qui sont persuadés qu'il faut garder l'or près de chez soi, ben, je les invite à à réfléchir honnêtement à ce que je dis et donc à me faire part de, de, leur, de, leur, de leur point de vue sur ce sujet. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.